Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de ce mois de mai, bon anniversaire, en tout cas jusqu'au 20! Le Soleil est dans votre signe, il passe évidemment sur Uranus hein, si vous êtes fin, premier décan, début du deuxième, donc il y a des changements dans votre vie, il y a peut-être des pressions, il y a peut-être du stress, euh, la, seule, la seule chose à faire hein, face à, à des, des pressions, euh, face au stress, euh, peut-être même un, un début de burn-out, c'est de prendre évidemment du recul, euh, de réfléchir sur la manière dont vous pouvez gérer la situation, et même peut-être demander de l'aide, hein, parce que euh, je pense qu'il y a des situations qu'on qu ne peut pas gérer tout seul. Je sais que vous êtes très... Euh, assez sûr de vous le Taureau, hein, vous, vous avez confiance dans vos capacités, et vous avez raison! Mais euh, bon, certaines situations requièrent quand même qu'on euh, demande de l'aide, euh, et euh, bon, cette conjonction Soleil-Uranus, elle est quand même, euh, bon, c'est assez fort, hein? vous ne l'aurez plus jamais euh, dans votre vie. Après le 20, le Soleil occupera votre voisin des Gémeaux, qui gère euh, vos besoins, hein, vos besoins matériels, euh, gagner de l'argent, euh, le faire fructifier, euh, l'épargner, enfin voyez tout ce qu'il y a autour de l'argent. Vous pouvez aussi euh, décider d'un achat important pendant la période Gémeaux, mais il, les Gémeaux gèrent aussi vos besoins euh, physique, hein? la nourriture, le sommeil, euh, l'amour, vous voyez tout ce qui peut vous apporter finalement du bien-être hein, physique. Donc euh, ce sont ces domaines qui vont être au premier plan pendant cette période taureau, euh, gémeaux pardon, euh, et euh, bon, s'il y a des problèmes, euh, des discussions, Hein, à, à mener. Essayez de ne pas être trop inflexible hein. dans toute discussion, à un moment ou à un autre, il faut montrer qu'on peut s'adapter, qu'on est souple, euh, disons que ça, ça évite que vos interlocuteurs se braquent, hein. et vous avez tendance en général euh, ou vous à vous braquer ou à braquer les autres. On va parler de Mercure, votre planète d'échange, votre planète qui gère le travail, le quotidien, enfin bref je vous le dis tous les mois, mais euh, ça ne change pas. Donc Mercure elle va passer un moment chez vous, hein, euh, Jusqu'au 11, euh, disons que bah, vous serez habile, hein? euh, habile mais vraiment dans tous les sens du terme, hein? habile avec vos mains, habile avec votre tête, euh, vous trouverez euh, bon, euh, des solutions à peu près à tous les problèmes qui vont se poser, euh, vous aurez euh, aucune difficulté vraiment pour euh, bricoler euh, ici et là, Alors pas euh, dans les ordinateurs, hein, euh, pas dans les trucs trop techniques, mais tout ce qui concerne euh, les choses courantes, de la maison, du bureau, etc, vous aurez euh, hein, un peu... Euh, bon les, vous êtes déjà vous avez les doigts verts hein, pour ce qui est le, la nature, mais vous avez aussi parfois les doigts magiques hein, sur le plan plus... Euh, des objets. Euh, après le 11, Mercure va être en Gémeaux, donc va suivre un petit peu le, la route du soleil, et euh, donc elle vous forcera, euh, enfin j'aime pas le mot forcer, mais disons que euh, vous incitera à réfléchir à une question d'argent et probablement à un achat que vous voulez faire parce que c'est la période, hein, euh, euh, vous allez très certainement Bon déjà Mercure nous l'indique, mais après l'arrivée du Soleil en Gémeaux aussi. Donc probablement il y a un achat à faire, alors peut-être... C'est un achat d'envergure, hein. ce n'est pas les courses du samedi. <rire> je dirais une voiture, un ordinateur, vous voyez quelque chose où, où quand même on, on, on doit mettre un, un petit peu plus d'argent. Donc euh, bon vous allez y réfléchir, parce que de toute façon en général vous ne faites jamais rien euh, avant d'avoir comparé les prix, le rapport qualité prix etc, donc vous prendrez votre temps. On en arrive à Vénus et vos amours! Alors vous le savez, hein, déjà depuis le mois d'avril elle est chez votre voisin Gémeaux, donc disons que c'est un signe qui a de l'importance. Hein. Euh, euh, cette année, et en tout cas là jusqu'au mois d'août, puisque Vénus va y rester jusqu'au mois d'août. Euh, alors c'est un petit peu ennuyeux parce que j'ai peur de me répéter, de vous dire un petit peu toujours la même chose, hein. euh, Là, elle a avancé hein, euh, jusqu'au 13, elle avance, et puis à partir du 13, elle va s'arrêter, elle s'arrête même un petit peu avant, elle stationne, vous hein, voyez, à la fin du 2e décan des Gémeaux, début du 3e, où elle est euh, donc euh, en dissonance avec Neptune. Et elle va y rester quasiment tout le mois. Euh, vous n'y serez pas forcément sensible, vous, Hein? Mais Vénus, elle représente, bon je vous l'ai dit, votre argent, hein? je vous l'ai dit souvent, et elle représente aussi les autres. Hein? Donc euh, bon, c'est important que euh, vous soyez très lucide euh, sur ces questions d'argent, parce qu'avec Neptune dans, le, dans la boucle, si vous voulez, euh, il peut y avoir des erreurs dans vos comptes vous pouvez vous-même vous tromper, donner trop d'argent à quelqu'un, euh, on peut vous subtiliser quelque chose dans votre poche, hein? il y a tout ce côté où il se passe quelque chose et vous ne vous en apercevez pas. Donc bon, on, je peux vous conseiller d'être vigilant, mais bon vous aurez compris, hein, de toute façon, qu'il faut que vous soyez extrêmement que vous gardiez l'œil ouvert sur tout ce qui se passe euh, par rapport à ce qui vous appartient, puisque Vénus, c'est ce qui vous appartient. Maintenant, côté euh, cœur, euh, bon, qu'est-ce que ça peut bien donner euh, bon, Vous pourriez avoir l'impression peut-être que l'autre se détache de vous, mais à mon avis, ce ne sera qu'une impression, hein, ce ne sera pas du tout la réalité. On termine avec euh, Mars hein, qui gère vos énergies, toutes les formes d'énergie. Elle démarre le mois en Verseau, mais c'est bon, que votre 3e décan qui va être concerné là, parce qu'elle n'est pas très bien placée hein, en Verseau. C'est pas qu'elle n'est pas bien placée, elle, elle est dans votre secteur de carrière, et puis comme c'est une planète quand même de lutte, de conflit, euh, euh, d'obstacles, euh, bon petit, hein, c'est pas Saturne, c'est des petits conflits, des petits obstacles, ça dure 3-4 jours et puis c'est terminé. Euh, donc 3e décan, euh, heureusement vous avez euh, d'autres planètes pour vous défendre, hein, les planètes qui sont en Capricorne, on n'en a pas parlé mais elles sont toujours là, et donc il est possible que vous ayez un petit peu peur euh, pour... Euh, euh, votre futur dans votre euh, travail, mais euh, je pense qu'il y a des choses à côté qui vont vous rassurer ou des personnes qui vont vous rassurer. Vous vous angoisserez pendant 3 quatre jours, mais bon, hein, ça, ça n'ira pas pas tellement plus loin, sauf peut-être pour ceux qui reçoivent la dissonance d'Uranus. Là, c'est vrai qu'ils pourront se poser des questions, euh, euh, voyez, euh, un petit peu. Euh, dur, hein, ce ne sera pas facile à, à gérer. Après le, le 13 mars, sans euh, en poisson, donc en bon aspect avec vous, tout d'un coup euh, vous n'aurez plus d'obstacles déjà, hein. et puis euh, bah, c'est votre secteur d'amitié, d'entraide, donc euh, bah justement si vous avez besoin de quelqu'un, si vous avez besoin même d'un spécialiste, hein, parfois ça peut être le cas, Eh bien euh, vous irez euh, à sa recherche et vous trouverez, hein, vous ferez ce qu'il faut pour. Ou alors vous demanderez à des amis, est-ce que tu connais pas euh, quelqu'un qui pourrait faire ci, qui pourrait faire ça, qui pourrait m'aider pour telle chose. Surtout n'hésitez pas à demander, hein, parce que vous aurez obligatoirement, euh, avec cette position de mars, on vous répondra de manière positive, vous n'essuirez aucun refus.